Alors c'est vrai que le fait qu'on ait un, un creux d'herbe l'été assez marqué, hein, de trois semaines à un mois, hein, où on est quasi sûr de devoir euh, réaffourager les animaux à l'intérieur hein, ou, euh, ou euh, avec des fourrages toqués, et euh, le fait de mettre aussi des arbres en place comme ça, le but étant d'avoir de l'ombre pour les animaux, mais aussi de limiter l'évapotranspiration de la culture intercalaire, d'avoir euh, de l'ombre aussi pour la culture intercalaire. Et quelque part, si on arrivait à décaler un petit peu, à, à joindre quelque part, euh, soit de manière précoce ou tardive euh, sur le creux d'été, à essayer de joindre les deux bouts, à, à faire que ce creux soit moins prononcé, grâce euh, à une productivité d'herbe plus lissé dans le temps grâce à la présence d'arbres, ça, ça serait vraiment un pari gagnant euh, dans un système comme le nôtre. C'est certain. Alors, nous, euh, dans le contexte, pour le coup, alors on a quelques sols argileux, mais on est surtout sur des sols euh, assez filtrants, c'est-à-dire soit argilo-calcaire superficiel ou euh, sablo-limoneux, donc plutôt filtrants, plutôt sains. Euh, donc, euh, c'est vrai euh, qu'on ne s'est pas trop posé la question de, du fait que les arbres amèneraient davantage d'humidité à des zones. Euh, où le soleil est moins présent, où la durée du jour est plus courte. Donc, euh, affaire à suivre, hein, mais c'est pas quelque chose qui nous inquiète à l'heure actuelle. Quoi. Du coup, euh, Bertrand, euh, je voulais te poser une question sur l'herbe et comment, euh, comment évolue la qualité de l'herbe sous, euh, sous les arbres. Euh, Est-ce que tu as déjà pu observer des choses Alors, sur nos parcelles agroforestières en intra-parcellaire, les plantations sont à mon avis trop jeunes pour observer des choses vraiment flagrantes. En revanche, on a quand même des linéaires de haies importants. Et on s'aperçoit, que ce soit pour des excès de température, qu'elle soit négative ou positives, c'est-à-dire du gel conséquent ou bien des périodes de sécheresse assez marquées, à chaque fois quand on a une haie, alors tout au bord de la haie, c'est peut-être un petit peu moins productif, mais à 10, 15, 20 mètres de la haie, là on s'aperçoit que c'est plus productif, et notamment on mesure à l'herbomètre, hein, nous, nos parcelles, hein, en herbe, hein, parce qu'on est dans beaucoup d'expérimentations, donc on a des suivis de, de production fourragère mesurés, donc euh, ce n'est pas des ressentis, c'est des mesures, hein, donc euh, on voit quand même des choses assez intéressantes euh, en termes de productivité euh, d'herbe, euh, lorsqu'il y a des, des haies ou la présence d'arbres qui permettent de protéger ben, soit du froid, soit des fortes chaleurs, ou de jouer aussi un effet brise-vent, euh, euh, parce que parfois le vent dessèche beaucoup aussi, hein, donc euh, on, on voit des choses assez concrètes sur les résultats des, des mesures.